Bon, du coup, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une fois où j'ai eu honte parce que je me suis fait arnaquer. J'ai vu que ça vous a plu et j'ai décidé de réitérer l'expérience cette semaine. Et cette fois, j'ai pas eu honte parce que je me suis fait arnaquer. Non, j'ai pas eu honte parce qu'on me l'a fait à l'envers, non plus. J'ai honte parce que... J'ai fait le fils de pute. Et eh oui... Bon, comme vous le devez savoir, pendant 5 ans de ma vie, j'ai eu une carrière Call of Duty, voilà, j'ai été joueur compétitif. J'ai jamais été le meilleur ou dans la meilleure équipe, ça, on laisse ça plutôt aux gens possédés à la Gotaga, mais je m'en suis toujours bien sorti. J'étais globalement dans les 3-5 meilleures équipes françaises et ma carrière est ponctuée d'une trentaine de tournois, de quelques victoires. Bon, disons globalement que si tu faisais un The Last Dance sur moi, Michael Jordan à côté serait une petite fiotte, quoi. Et ce chemin, il a pas été tout rose, il a aussi été parsemé d'embûches, hein, de Black Ops 1 en passant par Modern Warfare 3, à black ops 2 et enfin par l'ignoble call of duty ghost et je dis bien ignoble et je veux pas de Nul, il était nul, c'est tout. J'ai eu du coup plein d'équipes, je me suis fait virer de temps en temps, moi aussi j'ai déjà viré des joueurs. Et pour honnête, ça m'arrivait d'être un petit peu toxique dans mon comportement dès que j'étais avec des gens. J'étais jeune et immature, bon, ça m'arrivait d'être un peu insupportable. Et on en arrive du coup en 2014, c'est un beau jour où j'ai rejoint une équipe qui s'appelait les High Gamers à l'époque, c'était une structure française composée, bon pour ceux qui connaissent, de Telo, Gaiden et Sosic. Et avec cette équipe, ça marchait plutôt bien. On avait fait un tournoi dans le nord de la France qui s'appelait la Caparena et ce qui avait comme particularité de posséder à côté de la salle un kebab qui vendait des bagnes à crabe, hein, aux crabes, un sandwich au crabe. J'étais stupéfait. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la vérité sur cette région de la France et sur le fait qu'ils ont ni les mêmes cultures ni les mêmes habitudes que nous autres simple, être humain normal. Bref le tournoi se termine, objectivement on avait fait un bon résultat, on avait fini troisième ce qui était très correct, humainement on s'était très bien entendu, on avait bien rigolé tout le long de la chose, c'était réellement une belle expérience, on en est ressorti que du bon. Et chacun est rentré chez soi, on devait se retrouver deux semaines plus tard pour un nouveau tournoi dans le sud de la France à Montpellier qui s'appelle Southland Event. Donc on a repris l'entraînement et on a eu plusieurs soirs de scrim, donc d'entraînement qui ne se sont pas super bien passés et où on va dire que j'ai été un peu audio. Un peu infect, voilà, un des défauts c'est que je rageais beaucoup donc euh, c'était un petit peu chiant de jouer avec un mec comme moi qui hurle dans son micro comme un connard. Et donc résultat, hein, tu te doutes bien, j'ai appris à 2-3 jours de l'événement et alors que j'avais mes billets de train etc, qu'ils ne voulaient plus jouer avec moi et qu'ils avaient décidé de me kick. Bon du coup, je pense que tu connais le Zac, hein. moi à l'époque j'ai vu rouge, j'ai vu rouge, j'avais trop le seum, je l'ai trop mal pris sincèrement déjà parce que ce tournoi je l'attendais depuis longtemps, je trouve qu'on s'en sortait bien et qu'on avait une bonne équipe et que c'était des bons gars franchement humainement. Tous c'était bien passé, on avait bien rigolé, en plus c'était aussi plutôt, tu vois, des, des beaux hommes, qui est aussi un critère euh, qui compte pour moi. No Bref, et du coup, j'avais super mal pris le fait qu'il y en ait eu aucun qui était venu me dire, voilà, Zach, euh, en ce moment on peut un peu plus de ton comportement et on risque de devoir changer d'équipe, ou en tout cas d'équipier si tu ne fais pas quelque chose pour arrêter d'être comme ça. Mais maintenant, quelques années plus tard, avec un peu de recul, je comprends totalement. Ils avaient totalement raison de me virer. C'est vrai que je peux regretter qu'ils soient pas venus me parler, mais j'étais infect. Hein. Le mec, je hurlais, je rageais, je pourrissais les coms. À des moments, du coup, je jouais mal en conséquence de ça. Moi-même, franchement, si j'étais avec un mec comme moi, je me serais dit une niquer ma mère un peu plus loin depuis très longtemps. Résultat, du coup, j'ai passé le week-end à la maison. Et tu te doutes bien, bah, regarder le stream pour suivre les résultats du tournoi et surtout de l'équipe qui m'a viré. Et moi, la seule chose que j'espérais, c'est qu'ils se fassent casser le gueule. Ah, moi, je voulais qu'ils se fassent casser la gueule, péter le cul pour leur montrer ah, vous viré « Ah, vous m'avez viré Ah, vous m'avez viré Et ben voilà, regarde, ça fait quoi de me virer Regarde, tu te fais démonter !» Regarde, ouais, bah, sauf que malheureusement, c'est pas passé comme ça. <rire> J'ai regardé tous les streams, mon frère, et il s'en sortait aussi bien, voire mieux qu'avec moi. En rose, si tu vois, à ce tournoi, il y avait Vitality, donc du coup, l'équipe de Gotha, qui survolait à l'époque la scène Call of Duty Ghost, donc du coup, qui ont remporté le tournoi d'ailleurs. Et il y avait de la place et du bon niveau à celui-ci pour tenter de faire deuxième et ou troisième, tu vois. Et il se trouve que tout le long de la journée, plus le samedi plaçait, plus les résultats s'enchaînaient, plus il gagnait et plus il commençait du coup, à finir dans ses places de deux, troisième. Ils avaient même affronté une équipe qui s'appelle Unnamed, qui était composée d'anciens joueurs. Avec qui j'ai joué. Des visas, etc. Bref, je dis des blasts, je fais du name dropping pour ceux qui connaissent. Et qui était favorite sur le papier. Et les high gamers, ceux qui m'ont viré, ils s'en sont bien sortis. Tu sais, j'ai eu quoi comme sensation à ce moment-là C'est comme si t'es remplaçant au foot et tu vois le mec qui a pris ta place mettre un triplé. Gros oh, à ce moment-là, j'avais la haine Valère Germain, quand il a vu Mbappé rentrer à Monaco faire des dingueries, tu crois qu'il a ressenti quoi Bah il était désespéré le frère, bah il a fini à Marseille. Bah, ça va c'est bon, je vais pas, pas, pas, je vais pas. Vous avez fini deuxième et le décès, c'est bon, laissez-moi tranquille. Bref, du coup, à surprise générale, High Gamers arrive à battre Unnamed 3-2 le samedi. Ils vont se faire laver le cul contre Vitality, le tournoi continue ainsi que le week-end. Moi j'étais totalement médusé, j'avais les boules, le seum frère Et le lendemain, alors que le tournoi s'est poursuivi, le hasard euh, bah, de celui-ci hein, et son déroulement a fait que Unnamed et iGamers se sont à nouveau affrontés. Ils se sont nouveau affrontés pour décider de qui allait se faire laver le cul face à Vitality en grande finale. Et c'est à ce moment-là, tu vois, quand j'ai vu qu'ils allaient se réaffronter que... Bah, j'ai commis l'irréparable. Voir une équipe où je me suis fait virer réussir sans moi, c'était inconcevable. C'était réellement pas dans les scénarios que j'avais prévus ni que je voulais voir. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un truc dont je suis pas fier. Donc le match, il a repris en best of 9. C'était le premier en 5 cartes en reprenant le score de la première fois où ils se sont affrontés. Donc c'était 3-2 pour iGamers. iGamers avait besoin de gagner 2 cartes et un unnamed 3 cartes pour pouvoir remporter le match et avancer en grande finale. Et le hasard de la rotation des maps et des modes a fait que sur cette deuxième rencontre, il n'y a eu qu'une seule recherche. Et il faut savoir que la recherche et destruction c'était un peu le point fort des high gamers même quand j'y étais. Par exemple, quand ils avaient battu le name la veille, ils avaient pris les deux recherches et Destruction qui ont été jouées sur les cinq cartes. Du coup, à ce moment-là, ni une ni deux, j'ai pris mon téléphone. Un name c'était de mes anciens coéquipiers. J'ai appelé des visas et je lui ai dit toutes les poses où les high gamers étaient censés être placés sur la carte sur laquelle ils devaient s'affronter. Bon, je dis ça un peu avec un sourire, hein, mais comportement de gros traître. Hein. Ah, gros fils de pute. Hein. En quelque sorte, je savais que j'étais pas relié avec le 6 9 que par le fait d'habiter à Lyon. Mais je peux pas te mentir non plus tu vois donner les pauses d'une équipe en snd un mode où tu as une vie par round c'est un avantage colossal et je peux t'avouer que bah ça a plutôt bien marché le gagnant de cette southland event organisé au sein de cette fixe et le, le first kill qui a été pris de la part de devisa et baron quand il fait mal il met des douilles vraiment monumentales Et voilà, il le sait. Exactement. C'est un euh, match, match attention. Parce qu'on le rappelle, c'était le match euh, dans les deux équipes qui a eu des switches. Parce que Nani a été préféré. Euh, enfin, en tout cas, on a préféré prendre Govriss à la place de Nani deux jours avant la LAN. 4-4. 4-4 mes amis, on part pour une map décisive. Donc ce blitz, telle map. Donc, alors que la SND c'était un des meilleurs modes des High Gamers et les High Gamers avaient pris la première carte et mené donc 4-2, n'avaient plus qu'à conclure. Unnamed à la surprise générale remporte celle-ci 6-2, donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tarté et a remonté le reste du match pour finalement s'imposer et le reste appartient à l'histoire. Deux secondes, ça va se jouer à quelques secondes, les IG qui peuvent en mettre un, en plus ça va tenter le relais, il y en a un chez eux, va-t-il réussir à le mettre Non, c'est la victoire La fucking victoire, wesh donc comme je disais, je peux pas vraiment te mentir. À l'époque, quand j'étais sur le PC, sur le stream et que j'ai vu le match se dérouler ainsi et voir qu'à certaines pauses les mecs s'étaient pris des pluies de grenades, étaient attendus dans les coins des maps et tout ça, etc. J'étais mort de rire, j'étais en feu, mec J'étais yes Putain, ils se font démonter, j'étais trop content J'étais trop content, franchement. Et à cause de moi, le résultat, bah, ils ont fini 3ème au lieu de 2 donc ils ont gagné moins d'argent, ils sont repartis avec les légendaires tapis de souris horribles cupad, pad qui offre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire d'Evisa, le mec que j'ai appelé pour lui dire toutes les phrases, là machin, etc. Vu qu'il s'entendait bien avec les high Gamers à la fin du tournoi, tu sais ils ont parlé entre eux, etc. Il pas, il lâche à, au détour d'une conversation. Ah ouais, au fait, bah sur la recherche et l'instruction, Zach, il nous a appelé, il a dit toutes vos pauses. <rire> oh, la loose La loose, mon frère Donc du coup, tu sais ils vont m'en ont voulu, tu sais ils ont tweeté sur moi, Zach, t'es un bâtard, t'as dit nos pauses, etc. J'essayais un peu de nier, de faire genre, mais non mais non, ben non j'ai rien fait oh, j'ai rien fait j'ai rien fait ah, malheureusement c'était pas crédible frère j'ai vite avoué et ils m'en ont voulu mais après on est passé un peu à autre chose faut bien se dire que, à l'époque dans cette période compétitive où chacun voulait être le meilleur etc ce genre de petits coup de pute style virer quelqu'un à 2-3 jours d'un tournoi parler dans le dos des autres aller chercher les strats ou les poses de chacun c'était pas tout le temps mais c'était pas rare non plus c'est d'ailleurs pour ça qu'au final on a vite bon, passé à autre chose et que même moi même quelques mois plus tard j'ai pu retimer dans un autre roster alors que je lui avais fait ce coup de pute monumental. Et c'est aussi parce qu'on est passé à autre chose, qu'on a intérêt à l'âge de guerre et qu'on en rigole maintenant que je me permets de vous le raconter en vidéo. Parce que j'ai vu que vous appréciez ce format quand je prenais le temps de vous raconter une histoire comme ça avec petits décor etc. J'en suis ravi et c'était tout pour l'anecdote de cette semaine. Donc maintenant que vous avez l'anonymat des commentaires YouTube avec vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu une situation similaire, que ce soit peut-être dans les jeux vidéo, ou en sport, ou dans la vie de tous les jours, ça pourrait arriver une situation même dans le milieu professionnel où quelqu'un a pu faire un Move un peu de pute comme j'ai pu le faire ce serait marrant de pouvoir le lire dans la même veine j'essaye de trouver un nom pour ce format d'accord j'ai vu que vous appréciez bien la semaine dernière je vous avais parlé de VMA, système pyramidal là c'est une petite anecdote sur moi mais à l'avenir je peux vous parler de plein d'autres choses d'histoire ou de conneries ça. et je veux le continuer donc du coup si vous avez un petit nom pour ce format n'hésitez pas à le dire en commentaire et à upvote s'il y en a un que vous trouvez plutôt stylé j'essaierai de le prendre pour que ce soit une série de vidéos à l'avenir que vous puissiez retrouver tous les dimanches ou en tout cas régulièrement sur ces sages paroles je vais vous les je vous souhaite une bonne fin de dimanche, un bon week-end ou alors un bon début de semaine si vous le regardez un autre jour. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.